Asphalte adoré, tu m'avais manqué. J'ai bien cru que la leçon de science n'en finirait jamais. La palourde, ou Vénéropiste et satin, est un mollusque bivalve marin dont le système circulatoire est de type semi-ouvert. Moi j'ai trouvé ça génial Tu crois que ça s'adopte une palourde Parfois je me demande si Léo n'a pas le cerveau d'un mollusque lui aussi. Oh là là, j'ai trop hâte Non hein? oh, mais c'est carrément génial oh là là. Vous les attendiez tous Qu'est-ce que vous regardez Chut Tu vas nous faire rater les okay, résultats oh. Et fière de vous présenter les deux finalistes du concours Impose ton style Damon et Camille J'y crois pas Je suis finaliste Prochaine étape, envoyez une photo 100% original, rock. Soyez créatifs et finissez en couve du prochain numéro. Alors, qui sera notre grand gagnant cette année Ce sera toi, Camille. Tu crois <rire> Forcément, c'est moi qui te conseille. Moi, je trouve que t'as dix fois plus de classe que Demon. De hein. toute façon, il sait même pas s'habiller. Qu'est-ce que tu connais à la mode, mouton Demon est la référence en matière de look <rire> Bien joué Camille, j'aime avoir des adversaires à ma taille yeah. Que le meilleur gagne mm -hmm. ah, La concurrence va être rude, quelle classe ce démon quand même Il est temps de libérer le démon qui sommeille en moi euh, Salut Camille, ça te dit d'aller se boire un petit jus de papaye, rien que tous les deux Euh, Moi c'est Léo Mais on fait comme si t'étais elle Bon, alors tu m'as trouvé comment <coughs> Superbe Et toi, tu me trouves comment, Camille Je préfère l'original. Laisse tomber. Je crois qu'il faut mieux que je la séduise avec mon charme naturel. Oh ah Quelle horreur Ah oh non, trop dégueu Bon, ça pourrait être pire. Camille pourrait me voir comme ça. Oh bah, justement Je suis grillé maintenant Ah oh, oh ouais tes cheveux euh, Attends j'ai peut-être une solution pour cacher ça euh, Normalement je m'en sers pour m'isoler le crâne en cas d'invasion extraterrestre télépathe, Mais ça devrait le faire ah ah, Tiens Une cagoule Non mais tu veux m'achever ou quoi C'est encore plus de la honte Ok je suis mort Salut Léo, tu discutes avec qui Un nouveau Ah euh, euh, Salut Camille, ça va vous ah, Chef Je t'avais pas reconnu avec euh, ta cagoule C'est quoi ce look tout pourri C'est le look ringardius débilus <rire> euh, C'est vous, vous êtes ringard La cagoule ça revient en force C'est même le dernier truc à la mode en ce moment au Stace La cagoule c'est cool je savais pas qu'en fait tu t'y connaissais en mode, Kev Kev ne connaît rien à rien Alors la mode, je vous en parle pas On n'a qu'à demander à un spécialiste Hé, hey, modes oh Arrête Ok, je suis remord. Salut les gars ah Salut Camille Et Kev, c'est quoi ce look Je trouve ça... Ah Oh, cool! Oh. T'es hyper fashion, mec! Euh, sérieux? Euh, je veux dire, euh, ouais, bah ouais, je sais! <rire> Heureusement que tu t'es pas présenté au concours, qu'on aurait eu un sacré concurrent! Pas vrai, Camille? Alors, c'est qui les ringards maintenant? Tiens, je te rends ta cagoule. ça gratte, ça tient chaud et surtout c'est hyper ringard Ah bon Bah je croyais que c'était super fashion Bah t'as qu'à la mettre euh, si ça te fait plaisir, mais tu seras bien le seul Hein, <rire> hein? Camille Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour la photo du concours C'est super rock C'est super glauque, oui En tant que manager de ta future carrière de mannequin, je me dois de te dire que tu te fourvoies, Camille vous avez entendu ce qu'a dit Demon hier Kev est trop à la mode. S'il porte une cagoule, c'est que c'est forcément cool. Ah oui Alors pourquoi il n'en porte plus aujourd'hui, ton chouchou Bah, qu'est-ce que t'as fait de la tienne Il a changé d'avis. Maintenant, il dit que c'est... Il dit que la mode est déjà passée. Bah ouais, tu sais, ça va vite, hein ah, Et c'est quoi la nouvelle oh. mode Euh, c'est de, de remonter la manche droite de sa veste. Comme ça Trop stylé Kev, ça te dirait de m'aider à trouver un look rock pour le concours euh, Moi Bah non, Léo wow Mais oui, toi, gros bêta Avec tes super conseils, on a une chance de battre des modes Sauf que c'est moi, ton coach D'ailleurs, je t'ai déjà prévu une super tenue Tu vas halluciner Stan, t'es un super manager Mais Kev est le styliste avant-gardiste qu'il me faut pour gagner le concours Hein tu comprends Laisse tomber, mec T'es pas assez avant artiste Euh, tu sais ce que ça veut dire, toi Non, mais ça a l'air vachement cool Ok, j'accepte de te servir de coach. Mais à une condition. Je dois passer la journée avec toi et uniquement avec toi. J'ai besoin de ça pour mieux te connaître et pouvoir te créer la tenue idéale. Ben voyons Tout ce que tu voudras Tout ce que tu voudras, c'est dans le top 3 de mes phrases que je préfère avec euh, « on mange !» Bon, on se la trouve cette tenue Alors, qu'est-ce que vous en pensez c'est tout simplement... mots. C'est toi qui lui as trouvé ce look, Kev T'es vraiment le génie du style Va falloir que je me surpasse si je veux battre Camille Ouais, bah accroche-toi parce que la barre est haute, hein Genre, euh, là, tu vois Quel kiff C'est ça, Frim. La vengeance est un plat qui se mange chaud bouillant <rire> Léo Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça euh, T'aimes bien Moi aussi j'ai décidé de me lancer dans la mode. Ça te déchire, pas vrai Ça te déchire les yeux, oui Arrête tout de suite avant que je scène des orbites. Je suis trop avant-artiste, c'est pour ça. Oh, la séance photo pour le concours est dans une heure. Il faut que je filme préparer. <coughs> souhaite moi bonne chance. Kev, il faut que je te parle. Écoute-moi bien, si c'est pour essayer de reprendre ta place, laisse tomber. Camille est dingue de moi. Relax, je veux juste te mettre en garde contre Daemon. Il te mène en bateau. De quoi tu parles Réfléchis, il est finaliste lui aussi. Il a tout intérêt à faire perdre Camille en la faisant s'habiller n'importe comment. Tu veux dire qu'il ment en disant qu'il kiffe mon style Non mais tu crois quand même pas que t'as du génie Ouvre les yeux, il te manipule depuis le début. Je te crois pas, t'es juste jaloux c'est tout. Ok, alors demande-lui ce qu'il pense de la tenue de Léo. Je te parie qu'il dira qu'elle est cool. Je trouve ça... Hé, démon, qu'est-ce que tu penses de Léo Je l'ai relooké un peu, mais j'ai un doute. Bah, c'est vrai que c'est pas top. C'est hyper top Oh, cool Démon, c'est hyper top Comment j'ai pu être aussi naïf Allons, allons. Mais si Camille perd le concours, elle va me massacrer. Mais non, ça n'arrivera pas. Parce que je vais t'aider. Tu fais ça pour moi Et puis quoi encore Je le fais pour Camille. Moi aussi, je veux qu'elle gagne. Tiens, c'est la robe de créateur que je comptais lui faire porter avant que tu n'interviennes. Va lui donner avant qu'il ne soit trop tard. Au fond, t'es un chic type, hein, Stan Enfin, bien, bien au fond, quoi. Merci. C'est ça, un chic type. <rire> Camille, attends Kev T'es venu m'accompagner Oh, t'es trop chou Euh, ouais, enfin, non. Euh, Je suis venu pour te dire de changer de tenue. Comment ça Je croyais qu'elle allait tout déchirer. Y a un quart d'heure, euh, ouais, mais là, c'est déjà has been. Tu te souviens, la mode qui file tout ça, tout ça, pfiou, ça va vite. Tiens, enfile ça. C'est quoi ça C'est la tenue qu'il faut absolument mettre si tu veux gagner Ok, je te fais confiance, c'est toi le génie J'espère que Stan sait ce qu'il fait Et là Qu'est-ce que tu penses de mon nouveau look Ouh. Bah, C'est le même que d'habitude j'ai inventé la mode qui se démode pas Alors, génie ou pas génie oh. Kev Ça y est, j'ai les résultats du concours oh. Alors Alors T'as gagné mmh. Regarde Hein Mais Camille, je comprends pas, je te jure oh, T'as pas du tout perdu Camille Regarde, tes premières au top flop du mois ah. Merci Kev Cette victoire, je te la dois un peu Tu m'as beaucoup inspiré Rock, c'est porter ce qu'on veut comme on veut ah, J'en hein? étais sûre, tu m'as mené en bateau pour favoriser des mains hein? mais, mais pas du tout, c'est Stan qui m'a passé ton costume pour la photo Je ne vois pas du tout de quoi tu parles Et en plus tu accuses des innocents, tu sais quoi Tu es numéro un dans mon top pyramide du monde Camille attends Non Oh c'est dommage, j'ai plus de cagoule mais par contre, j'ai ça. Souris, tu vas être top fashion.